Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des Hallowards. Les Hallowards, c'est une grande cérémonie visant à récompenser les créateurs de la communauté francophone. Nous étions déjà venus vers vous avec un premier concours pour devenir membre du jury des Hallowards. Mais à présent, nous nous retrouvons pour un second concours tout particulier. Cette année, un short machinima sera introduit aux Hallowards. Un short machinima est un court-métrage réalisé sur le jeu Halo, ne devant durer qu'une poignée de minutes. Il faut sauver les Hallowards, sera donc une petite histoire dans laquelle David Kruger, la voix française du Major, va participer. Il sera donc confronté à des ennemis voulant empêcher la réalisation des Hallowards, et il aura besoin de vous. Le concours que je vous propose est d'envoyer un fichier audio qui sera ajouté dans les scènes de combat du Short Machinima. Vous donnerez donc la réplique au Major, et vous participerez vocalement à l'événement. Vous imaginez bien que toutes vos répliques ne pourront être prises, il y aura donc un choix à faire parmi toutes vos propositions. N'oubliez pas, vous êtes avec le Major en situation de guerre. Voici une liste de répliques qui sont valides. Je n'ai plus de munitions Je suis touché Couvrez-moi, je recharge Je recharge Spartan à terre Spartan à terre Je vais manquer de munitions Grenade Attention Nouveau chargeur Dernier chargeur On les a tous eus? C'était le dernier Je vous conseille de faire toutes celles-ci, liste que vous pouvez retrouver dans la description. Et bien sûr d'y ajouter toutes les répliques que vous souhaitez. Vos répliques viendront nourrir la scène de combat centrée sur le Major. Communauté, avec moi Envoyez vos répliques à l'adresse kinoqg.com qui s'affiche au milieu de votre écran. Votre fichier audio avec vos répliques ne doit pas faire plus d'une minute. Une ou plusieurs de vos répliques proposées pourront peut-être être sélectionnées dans le short Machinima. Pour ce concours, même les micros les plus mauvais sont acceptés, si vous n'en avez pas, les magnétophones des smartphones font un rendu qui reste très bon. L'important ce n'est pas la qualité de votre micro, que l'on peut bidouiller avec des effets, mais qu'on n'entende pas votre chien aboyer, un bébé pleurer ou encore la perceuse du voisin. Le nombre de répliques introduites au Machinima se fera au feeling par rapport aux scènes. Je ne peux pas d'avance vous dire combien de répliques seront sélectionnées. Quoi qu'il en soit, même si aucune de vos répliques n'est sélectionnée, votre nom apparaîtra dans le générique des Halo Hearts comme soutien au projet. N'hésitez pas à poser vos questions, on se retrouve très prochainement pour parler des Halo Hearts. Salut à tous et vive Halo